Comment méditer facilement Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de te tourner un guide de méditation pour les débutantes et les débutants. Donc si tu es une personne qui se demande si elle devrait se lancer, qui est en train de faire quelques recherches pour savoir comment s'y mettre, etc. Cette vidéo euh, devrait te plaire. Dans un premier temps, euh, j'ai envie quand même de, de faire un petit avertissement rapide. Mais euh, il faut savoir que la, la méditation, c'est une pratique qui remonte à, à très longtemps, qui est ancestrale on a retrouvé des, des dessins dans des grottes de personnes qui étaient en position de méditation, en Inde notamment. Donc ce n'est pas une pratique qui date de ces dernières années, c'est quelque chose qui s'est par contre démocratisé, popularisé, et qui s'est euh, également, parce que c'est quand même une pratique qui était à la base assez orientale, euh, ça s'est occidentalisé, mais pour pouvoir pénétrer le territoire... <rire> de l'Europe, etc., euh, où la méthode scientifique nous est euh, très chère, euh, elle a été balayée euh, de tout son habillage euh, religieux et spirituel. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Je sais que personnellement, si ça avait été trop, conna... euh, trop connoté, comme la prière par exemple, je n'aurais jamais essayé. Donc euh, ce n'est pas quelque chose que je déplore. En revanche, du fait qu'elle ait été euh, à ce point euh, aseptisée, j'ai envie de dire, euh, on pourrait oublier, oublier qu'à la base, méditer, c'est une activité qui est fortement connotée euh, ou liée en tout cas à la spiritualité. Donc si j'ai envie de te mettre en garde, c'est juste sur le fait que si tu te mets à avoir une pratique régulière et assidue de la méditation, tu pourrais vivre certaines expériences directes, certains, euh, euh, certaines réalisations qui pourraient euh, effectivement être surprenantes déconcertantes, euh, inattendues, elles ne sont pas forcément à rechercher, on ne médite pas pour ça, on va voir un petit peu d'ailleurs dans la suite euh, les raisons pour lesquelles on pourrait se mettre à méditer, mais euh, ça semble quand même important de le dire, voilà, parce que euh, on s'adresse en général quand on parle de méditation à des personnes... Euh, qui ne sont pas toujours ouvertes à, à cette idée, parce que, ben bah voilà, la méthode scientifique, est-ce qu'elle valide vraiment Est-ce que les bénéfices sont réels Ça ne sert à rien Enfin voilà, on n'arrive pas vraiment à saisir l'utilité de la méditation, parce qu'elle va à l'encontre de, de notre système moderne actuel. Méditer, ce n'est pas produire, ce n'est pas faire, <rire> ce n'est pas agir. Il n'y a pas d'action réelle, et donc il n'y a pas de résultat qu'on peut montrer... Dans, dans, dans cette réalité matérielle. Euh, on ne peut pas voir vraiment euh, les bénéfices, les résultats. Ce n'est pas une activité euh, comme de peindre ou d'écrire un livre, où là, pour le coup, on a, un objet, euh, on a un objet qui en découle. La pratique de la méditation, c'est une pratique qui est solitaire, euh, qui, euh, voilà... Euh, qui est une activité qui reste quand même spirituelle. Donc si jamais tu t'y mets et qu'il se vit des choses en toi, ne sois pas surpris, ça reste assez normal, puisque à la base, méditer, c'est se relier à soi. Voilà, c'est un petit préambule que je voulais faire. Dans les idées reçues sur la méditation, on retrouve souvent l'idée qu'il euh, faudrait arrêter de penser. Voilà, que penser est une erreur, penser est une anomalie. Euh, et donc euh, voilà, moi j'ai de nombreuses personnes à qui j'ai conseillé euh, ces dernières années, hein, depuis que je m'y suis mis, euh, de donner une chance à la, médita à la, à la méditation, d'y aller, d'essayer de, de méditer 5 minutes, 10 minutes, tu vois, pour, pour avoir un aperçu de ce que c'est. Puis j'ai souvent eu ce retour qui m'a fait sourire, c'est euh, « je n'y arrive pas, <rire> je continue de penser, donc il y a un problème euh, ». En fait non, il n'y a pas de problème, il faut savoir que méditer ça n'est pas chercher l'arrêt volontaire des pensées, euh, on va préciser encore un peu après euh, ce qu'est vraiment la, la méditation, en tout cas la, la manière dont moi je l'entends. Le, euh, mais euh, ce n'est pas une recherche de cessation d'activité du mental. Le mental, c'est précisément ces pensées, ces images qui apparaissent dans, dans ton esprit. Euh, si par exemple je dis un petit éléphant sur un escabeau avec un chapeau rose sur la tête... Tu as dans ton mental, normalement, l'image d'un éléphant sur un escabeau qui vient d'apparaître dans ton mental. Voilà. Le mental, c'est quelque chose qui est très actif. Et méditer, ce n'est pas chercher à interrompre cette activité mentale. C'est au contraire d'essayer de rester avec, d'accueillir, d'observer. On est vraiment sur une notion qui est à la fois, ce qui est très délicat à comprendre, qui est à la fois active et à la fois passive. Euh, méditer, c'est passif puisqu'on ne fait rien, on ne produit rien. On est assis dans un coin, que ce soit sur un fauteuil, sur une chaise, sur le sol, sur un matelas, sur un tapis de méditation, euh, un coussin de méditation plutôt. Mais il n'y a pas vraiment, euh, comme je le disais, il n'y a pas d'action réelle, c'est passif. Euh, D'un point de vue extérieur, on voit une personne en train de méditer, euh, on a l'impression qu'elle dort finalement. Mais pour le méditant, c'est très actif comme, euh, comme activité. Euh, c'est actif parce que ça renvoie à la notion de maîtrise de l'attention. L'attention, comme j'ai dit, hein, c'est un guide, donc j'essaie je, de, de te donner comme ça quelques, quelques éléments clés pour démarrer, pour avoir un petit peu le lexique, pour avoir un petit peu une compréhension globale. L'attention, c'est ce qui en toi est mobile. Alors, si je te dis « porte ton attention sur ta main droite », tu vois bien que ton attention, d'un coup, s'est dirigée vers ta main droite et éventuellement les sensations de ta main, la chaleur, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est mouillée, est-ce que tu as la main moite, euh, est-ce qu'il y a une douleur ou est-ce qu'il y a une sensation physique dans, dans cette main que tu perçois. Et je vais ensuite t'inviter à regarder, à porter ton attention sur ton pied gauche, par exemple, et à faire la même chose, à observer un petit peu si tu ressens quelque chose, une chaleur... Euh... Est-ce que tu ressens, euh, voilà, peut-être que tu transpires des pieds, tu ressens une humidité dans tes pieds, j'en sais rien. Euh, on voit bien que l'attention, c'est ce qui s'est déplacé de la main au pied. Donc c'est quelque chose de mobile, l'attention. Et en fait, méditer, c'est ramener cette attention, l'ancrer, si tu veux, dans l'instant présent, suivant le type de méditation que tu vas faire, bien entendu, ou sur ta respiration, on positionne son attention, on ancre sa, son attention sur son souffle, l'inspiration, l'expiration. Ou parfois, ça arrive aussi dans le cas des scans corporels ou autres. on va observer différentes parties du corps et les balayer. Voilà. Donc ça, bon, ça fait partie des, des méditations les plus, les plus répandues. Mais si tu veux, méditer, c'est un terme qui est générique. Euh, il y a des, des centaines de, de façons différentes de méditer. Certaines sont euh, laïques et absolument euh, non-spirituelles, comme je disais tout à l'heure. Certaines, pour le coup, sont euh, issues de certaines traditions. Donc que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme, euh, l'advaita voilà, vedanta également, euh, la non-dualité. Certaines pratiques visent à, à, vivre, euh, des... à avoir des vécus particuliers, ou en tout cas, euh, c'est des techniques particulières de méditation, voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas tout à fait la même manière de faire. Que dire d'autre sur la méditation Donc dans les idées reçues, l'arrêt du mental, c'est une idée reçue. On ne cherche pas à arrêter le mental, ça peut se produire, mais dans les bénéfices, euh, dans les raisons pour lesquelles on pourrait se mettre à méditer, c'est si tu traverses une période effectivement agitée, une période difficile, une période de souffrance, tu peux avoir peut-être une activité mentale qui est décuplée ou avoir des pensées particulièrement obsessionnelles, c'est-à-dire des pensées qui vont en permanence te ramener à un événement du passé, un événement du passé qui a été éventuellement traumatisant, ou qui a été désagréable, qui a, été, euh, euh, qui a provoqué euh, beaucoup de souffrance. Donc la méditation peut aider euh, avec cela. Ça peut aider également si, tout simplement, tu es une personne qui a davantage de pensées négatives que de pensées positives. La méditation va t'apprendre à reconnaître et à observer ton discours intérieur, donc ses pensées positives, ses pensées négatives... Et à rediriger, donc c'est toujours une question de redirection de l'attention, euh, de reconditionnement, de, voilà, on pourrait le voir comme ça, euh, pour s'entraîner à être davantage positif ou à, à, à tuer les pensées négatives, euh, à, les, à les limiter, à, à, à vraiment avoir une attitude particulière quand elles émergent. Voilà. Au lieu de les subir, on met en place certaines choses pour pouvoir les reconnaître, donc c'est la notion de pleine conscience, d'être capable d'observer, de reconnaître un phénomène quand il a lieu dans l'instant présent. Quand je, je ne suis pas conscient d'avoir des pensées négatives et que je les écoute et que j'y crois et que je, je me raconte ces choses-là sans être conscient, je ne suis pas dans la pleine conscience. La méditation va élargir ton niveau de conscience, elle va agrandir ton niveau de conscience. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'elle va te donner la capacité de te rendre compte de ce qui se vit en toi. Et ça ne s'arrête pas qu'aux pensées, évidemment. Quand tu médites tu aiguises ton attention, tu aiguises ta capacité à percevoir les émotions, les sensations physiques, qu'elles soient agréables ou désagréables, tes pensées, donc ce que je disais, l'activité mentale. Tout ça, euh, euh, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement euh, riche euh, et utile surtout. C'est vrai qu'on est dans une société, comme je disais au début, où on cherche une utilité à la méditation. C'est bien normal. Euh, pourquoi se mettre à euh, inscrire une nouvelle pratique dans sa vie quotidienne il si, n'y euh, a pas d'intérêt, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de résultat On, on est, on est euh, très euh, tourné vers ça. On veut des résultats, on veut des bénéfices. On est prêt à accepter un certain inconfort à partir du moment où on va avoir une récompense. Bon. La bonne nouvelle, c'est que méditer apporte des récompenses. Mais elle apporte des, des récompenses et des satisfactions pour le méditant ou la méditante assidue, sérieux. Il est préférable de méditer 5 minutes tous les matins, tout, tous les jours, plutôt que méditer une fois une heure. La régularité est clé avec la méditation. Ça, c'est un point qui est important. Méditer, c'est quelque chose qui doit se faire régulièrement. Pourquoi Parce que méditer, c'est un entraînement. C'est un entraînement de notre attention. C'est un entraînement de notre capacité à observer, à reconnaître, à identifier. Dans les bénéfices, eh ben on va avoir une diminution, ça qui est intéressant, une diminution de l'activité mentale. Ça fait partie des choses, en tout cas, que personnellement j'ai observées. Depuis que je médite, mon activité mentale est réduite. Dire d'une personne qu'elle a une activité mentale réduite, ça ne veut pas dire qu'elle de son intelligence. Ça veut simplement dire que les pensées qui la traverse en temps normal, diminue. Et ça, euh, si on s'en réfère aux pensées en général qu'on peut avoir dans la journée, style euh, « j'ai faim, j'ai soif, euh, oh là là, je ne suis pas content, oh là là, euh, c'est une mauvaise nouvelle, oh là là, c'est une mauvaise journée, oh là là ». Enfin, toutes les pensées parasites, « je ne vais pas y arriver », etc. Enfin, toutes les pensées de l'activité mentale, il hein, y en a tellement. Euh, bah, ça, ça m'énuise, il y a une diminution, une réduction de leur volume, une diminution de leur intensité et ça c'est quelque chose de très agréable pourquoi c'est agréable parce que ça nous permet à nous connecter directement à l'expérience de la réalité que nous sommes en train de faire ici et maintenant il n'y a plus ce filtrage qui est un filtrage mental, qui est un filtrage intellectuel on est directement connecté en lien avec notre réalité euh, on est présent, on est ici et maintenant voilà pour ce petit préambule. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter pour les raisons pour lesquelles tu pourrais te mettre à méditer Ben oui, tu pourrais te mettre à méditer si tu es sur, sur justement un cheminement spirituel, si tu es en train de t'interroger sur la nature de ta réalité, et que tu as vu que partout et de tout temps avaient toujours été vantés les mérites de la méditation pour ça. Ça peut être effectivement une piste, parmi d'autres, mais la méditation est effectivement très recommandée dans, dans ce cas. Euh... Quels, quels ajouts pourrais-je faire euh, Oui, on ne peut pas rater sa méditation. Ça, c'est important de le, le rappeler. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Euh, il faut s'enlever au maximum toute attente, tout enjeu. Euh, tu peux te féliciter à partir du moment où tu es en train juste de, de t'asseoir, d'être présent ou présente, et d'être en train d'essayer de méditer. Voilà. C'est déjà très bien. Il n'y a, y a rien d'autre à à attendre à espérer euh, certaines personnes espèrent que ça va développer des capacités subtiles ou euh, euh, visiblement si on s'en tient à, à certains grands grands maîtres à certains sages à des méditants très très sérieux euh, ou à des personnes qui avaient des, des niveaux de réalisation très importante euh, des niveaux importants pardon euh, on voit que cette recherche là est relativement futile normalement donc si c'est le but pour lequel euh, tu te lances dans la méditation, bon, il bah, faut être mis en garde. Ce peut-être pas la, la meilleure des, des voies, voilà, la, meilleure des, la meilleure des choses à faire. Euh, comment méditer C'est Une bonne question, comment méditer Comment rentrer directement dans le vif du sujet Comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il qu faut faire exactement Mon premier conseil, c'est de rechercher l'immobilité. Donc d'avoir une posture qui va être confortable, c'est quelque chose qu'on va te répéter inlassablement si tu démarres avec des méditations guidées, ce que je te conseillerais d'ailleurs de faire. Euh, on va te répéter toujours la même chose, l'immobilité, arrêter de bouger, avoir une position digne, avoir le dos droit, avoir une posture comme ça qui soit relativement euh, bah, digne, ça veut dire ce que ça veut dire, on n'est pas avachi, on ne s'écroule pas sur soi, on n'est pas en train de, de s'endormir, certaines méditations guidées nous invitent à, à le faire en étant allongé dans son lit, ça peut être intéressant si la méditation est plus... Une activité qui va précéder le sommeil, qui va servir de relaxation, de retour à soi, de retour au calme. Pourquoi pas Mais bon, je pense que c'est pas mal quand même de méditer en étant assis, voilà, en ayant une certaine posture, une certaine posture droite. Euh, et puis euh, d'être confortable et d'être surtout chercher l'immobilité. L'immobilité est importante. Ensuite... Euh, bah, tout va dépendre de, du type de méditation que tu vas suivre. Certaines vont te dire de fermer les yeux, d'autres vont te dire que c'est libre. Bon, personnellement, je ferme les yeux, c'est là où j'ai euh, plus de facilité à m'intérioriser. Mais euh, c'est libre, la plupart du temps c'est libre. On te dit si tu veux garder les yeux ouverts, garde les yeux ouverts, au mi-clos en tout cas. Euh, L'importance de la respiration. Bon, évidemment, pourquoi est-ce que c'est aussi important quand on parle de méditation Pourquoi est-ce qu'il revient constamment dans toutes les méditations, cette idée d'être attentif à son souffle. La réponse que je vais faire est simple, c'est qu'en fait, notre corps ne respire que dans l'instant présent. Voilà. Le corps n'a pas de mental. <rire> notre corps euh, ne se demande pas euh, comment il va être dans dix jours, dans une semaine. Il ne se demande pas comment il était il y, y a deux mois ou trois ans. Ces questionnements-là sont uniquement de l'ordre du mental le corps, lui, n'a pas ses préoccupations. Le corps habite vraiment, pleinement et profondément ancré dans l'instant présent. C'est une belle qualité hein, du corps d'être comme ça, assis dans l'instant présent. Le corps n'est pas dans le passé, le corps n'est pas dans le futur, il est dans ce maintenant, ici et maintenant. Et donc, euh, ben, on utilise la respiration, puisque ben, le corps respire, et cette respiration a lieu, elle aussi, uniquement dans l'instant présent c'est notre pont entre l'activité mentale et le corps. Et donc c'est une activité, ben voilà, on parle d'esprit, on parle de corps, on parle de mental, il y a un alignement qui s'opère par cette attention, le fait de porter son attention sur son souffle. Voilà. D'autres méditations, comme je le disais, vont t'inviter à observer une partie du corps, ou plusieurs parties, etc., euh, des endroits en particulier, enfin voilà, il y, y a tout un tas de, de types de, de méditation, j'en ai essayé plein, certaines avec lesquelles c'était facile pour moi, d'autres avec lesquelles c'était compliqué. Euh, il faut savoir d'ailleurs que, euh, même si je médite depuis plusieurs années, tu vois, c'est un truc qui est vraiment devenu euh, euh, partie prenante, enfin voilà, c'est devenu important dans, dans ma routine, dans ma vie quotidienne, ça ne veut pas dire que... Euh, ça devient hyper facile ou qu'on vit des états particuliers rapidement, enfin voilà, en tout cas, dans mon cas, il y a toujours une activité mentale qui est extrêmement élevée <rire> en méditation, et donc le but c'est simplement de s'entraîner, il voilà. faut vraiment le voir avec un côté ludique, un côté ouvert, un côté à ne pas avoir de recherche particulière, mais à être curieux, à être ouvert d'esprit et, et à voir ce qui survient. Et inlassablement recommencer, recommencer, recommencer. Alors quand je dis recommencer, qu'est-ce que ça veut dire ben Pendant que tu vas méditer et qu'on va t'inviter par exemple à prêter attention à ta respiration, il y a un moment où ton mental va produire des pensées. Ces pensées, tu vas les observer. Et elles vont, si elles, si, si elles sont suffisamment coquines, elles vont t'entraîner avec elles tout simplement. Tu vas perdre ton attention, tu, tu avais prévu de porter ton attention sur, sur ton souffle et puis hop, tu vas être en train de penser à ce que tu vas te faire à manger le midi, ou tu vas être en train de penser à une préoccupation professionnelle, ou tu vas être en train de penser à ton ex, ou euh, à quelqu'un avec qui tu es en contact, etc. Enfin, toutes les préoccupations humaines, matérielles, relatives qu'on pourrait avoir, nous sommes ramenés à, à cela, rappelés à cela. Il peut y avoir une sensation physique ou une émotion très inconfortable qui viennent d'un coup nous, nous perturber dans notre observation. Et en fait, le, le but vraiment de la méditation, c'est de ramener, à, à ramener son attention à ce souffle ou à cette partie du corps. Et donc, c'est un, une sorte, le terme n'est pas très juste, mais ce n'est pas un combat, je n'ai pas envie de dire que c'est un combat, mais imagine un chien qui ne serait pas dressé et qui serait comme ça tout fougueux, que tu tiendrais en laisse, et ce chien, il voit un autre chien au loin, il est très excité, il a envie d'aller jouer avec lui, et donc il va tirer comme ça sur la laisse. Ou alors il voit un papillon et il a envie d'aller euh, voir, de, de sentir, de s'approcher. Il y a une odeur particulière, il a envie de cavaler parce qu'il est curieux. Ton rôle, c'est de dresser ce mental, de dresser ce chien fougueux. C'est vraiment la meilleure image que je puisse trouver, je pense, parce que quand on le vit, c'est vraiment ça. Euh, les, les bouddhistes disent le monkey mind, tu vois cet esprit un peu, euh, le macaque, le singe, euh, le côté farceur, le côté euh, agité qu'on peut retrouver chez, chez, chez le singe, euh, et bien en fait le, le mental va, va, va faire ça, il va en permanence, en permanence te perturber, avec des pensées, avec des idées, des, des images mentales, des souvenirs, des préoccupations, voilà. tout un tas de, de phénomènes peuvent arriver, revenir à ce qui respire, tu vois là, de, de monter l'intensité, etc., ah, je suis en train de perdre ce, ce souffle de l'instant, ce calme qui est là, qui est déjà là, dans les bénéfices de la méditation, euh, bah, il y a également la paix intérieure, retrouver une certaine forme de paix qui est justement antérieure à l'activité mentale. Euh, également, si on ressent de la souffrance physique, mais euh, euh, ça demande, je pense, un niveau avancé euh, de méditation. Et pas, voilà, je ne prétends pas du tout euh, réaliser cette vidéo en mode euh, « je suis un, un grand maître de la méditation, un grand, un grand sage de quoi que ce soit ». Je suis juste un, un pauvre type il y a quelques années euh, qui s'est dit que ça pouvait être une bonne idée euh, de se mettre à méditer, qui en a vu des bienfaits incroyables dans sa, dans sa vie, et donc qui a envie simplement d'encourager de, bah de, euh, les, les, les curieux et les curieuses à s'y mettre. Voilà. Donc ce n'est pas du tout avec cette posture de, de grand maître enseignant de la méditation, hein, tu l'as compris. Euh, je pense que j'ai fait le tour de, des grandes idées sur la méditation. Euh, le mental va t'emporter et c'est OK, en fait. Ça fait partie du jeu. Voilà. C est, c est, c est, tu es prévenu. <rire> si tu avais déjà essayé avant, tu as vu ce phénomène à l'œuvre. Le mental va tirer, tirer sur sa laisse en permanence. Et donc, euh, tu vas te rendre compte que plus tu t'entraînes à revenir, et à revenir encore, et à revenir encore, c'est déjà euh, le signe que tu es conscient ou consciente du phénomène. S'en rendre compte, voilà, avoir ce, ce petit déclic de « ah tiens, là, je suis parti ». Parce que le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, et c'est ça la plupart du temps. Nous vivons nos vies humaines euh, sans être conscients. Ça, c'est un constat qui est assez tragique. On n'est pas présent, on est toujours en train de ruminer le passé, de se projeter vers l'avenir. Euh, nous avons dans notre expérience humaine une notion qui est très importante, c'est l'idée de survie. Euh, notre vie peut être menacée à chaque instant, il y a des dangers, que ce soit par la rencontre avec l'autre, qui peut être menaçant, qui peut euh, nous vouloir du mal, euh, ou simplement une voiture, un véhicule, enfin le, le danger est présent dans nos vies aujourd'hui, euh, moins qu'il y a de nombreuses années, hein, ça, ça va de soi, mais euh, il reste un danger, et donc une idée que nous devons nous battre, en tout cas être attentifs pour survivre, et donc... Euh, nous avons aussi tout un tas de préoccupations matérielles qui occupent notre, notre esprit. Tout un tas de préoccupations, en fait. C'est ça, cette idée de préoccupation. Nous sommes préoccupés. Nous sommes, euh, nous sommes des zombies, <rire> parce que nous sommes euh, euh, bouffés par nos pensées, par nos idées, par nos concepts, et nous passons à côté de l'instant présent. Donc méditer, euh, bah, ça fait beaucoup de bien, parce que ça apprend, ça réapprend à vivre avec l'instant présent. Je dis réapprendre, parce que c'est normalement quelque chose qui est assez instinctif, qu'on voit très bien que les animaux, ou même les enfants en bas âge, euh, un enfant en bas âge est capable de se mettre à rire aux éclats, parce que il euh, y a quelque chose qui, qui comme ça qu'il découvre, qui le rend euh, euh, très, très euphorique, et puis quelques secondes après, il vit une déception, il va se mettre à pleurer, à, à vraiment le, le plus gros chagrin de sa vie, et puis quelques secondes, quelques minutes passent, et puis boum, une nouvelle émotion, une nouvelle... Il y a cette connexion, je dirais, à l'instant présent, euh, à partir du moment où la personnalité, et donc le mental, euh, enfin bon, l'ego notamment, euh, n'est pas encore tout à fait formé. Donc, euh, retrouver cette fraîcheur, retrouver ce regard neuf sur la réalité. Nous projetons sur tous les objets autour de nous sur les personnes également, des histoires. Nous projetons des illusions, nous projetons des étiquettes et des concepts. Et la méditation, c'est essayer de revenir à ce qui est, de se reconnecter à ce qui est là et qui a toujours été là, dans ce maintenant. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Euh, si tu as envie d'aller plus loin sur la, la méditation, si tu veux avoir quelques, euh, que ça soit plus approfondi, euh, sache que j'ai écrit, un... moi je suis auteur à la base, donc euh, auteur en développement personnel, j'ai écrit un guide de méditation, euh, c'est un guide que tu peux retrouver sur, euh, sur Amazon, euh, il est vendu au format e-book ou au format papier, et si jamais euh, tu as une librairie à côté de chez toi et que tu es appelé euh, par l'idée de t'améliorer, de devenir une meilleure version de toi-même, parmi tous les livres que j'ai écrits, hein, je te mettrai un, un lien dans la description, parce que moi ce sont des sujets qui me fascinent et pour lesquels j'ai envie euh, de contribuer, j'ai également celui-ci. La particularité de celui-là, c'est qu'il est disponible également en librairie. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Euh, je te mets également un lien vers une formation en ligne. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est une méditation justement pour apprendre à gérer son mental. Donc, la méditation est utilisée comme un moyen pendant 21 jours d'apprendre à retrouver une clarté mentale, d'apprendre à identifier le discours du mental, d'apprendre à transformer les pensées négatives en pensée positive euh, d'apprendre également la loi de l'attraction mais pas au sens égotique je dirais euh, voilà dont elle est euh, elle est traitée la loi de l'attraction comme un concept un peu farfelu qui permet de manifester d'attirer des trucs et notamment de l'argent ou des personnes c'est une des possibilités de la loi de l'attraction mais j'ai essayé d'en faire une, une proposition un peu plus consciente voilà euh, ça veut pas dire ringard ça veut pas dire euh, que ce n'est pas distrayant, ça ne veut pas dire que c'est très ludique, ou ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut simplement dire qu'on attire à soi des événements et des choses qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir, euh, et qui vont également euh, servir le bien commun. Pourquoi C'est que la loi de l'attraction, quand elle est mal utilisée, ben elle ne fonctionne pas, tout simplement. Donc les gens disent ça ne marche pas, ou j'ai pas de résultats, ou ça marchait à un moment et ça ne marche plus. La manière dont, dont je le propose, c'est une manière un peu plus rationnelle, finalement passe aussi par la connaissance de, des actions qu'on doit poser. Mais bon, j'en ai assez dit pour ça. Le lien est dans la description. Il y a une page de présentation assez importante. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc bien lire la page avant de s'inscrire. j'étais été ravi de te tourner cette vidéo. Je t'invite à liker si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Il y a une vidéo tous les dimanches sur cette chaîne. On parle de développement personnel. On parle également de spiritualité. Mais attention la manière dont je parle de spiritualité, parce que c'est un mot qui, qui veut tout dire et rien dire à la fois, euh, c'est une manière un peu, un peu généraliste. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas religieux, je n'appartiens pas, euh, pas, comme je disais, à une tradition particulière. Euh, je suis simplement un petit gars, il y a quelques années, euh, qui a vécu des expériences suffisamment déroutantes pour questionner sa réalité, questionner cette expérience de la vie. Et euh, à la base, moi je suis athée, je suis sceptique, je suis cartésien, je suis plutôt méthode scientifique qu'autre chose, même pour ceux qui, celles et ceux qui connaissent euh, assez proche du mouvement zététique, donc l'art du doute, de douter de ce que je crois, de ce que je perçois. Euh, et, euh, et ben voilà, euh, j'ai décidé euh, d'alimenter, de continuer à alimenter cette chaîne avec euh, euh, des, des vidéos pour apprendre à, à approfondir son rapport avec sa réalité, à s'améliorer pour améliorer sa vie, améliorer ses relations avec les autres, améliorer ses résultats, avoir plus de joie, avoir, euh, se créer un bonheur durable. Et donc, euh, bah, sur cette chaîne, tu retrouveras euh, très régulièrement des vidéos poussées. J'ai de nombreuses vidéos qui durent 5, 7 minutes, etc. Mais là, j'ai vraiment décidé d'aller plus loin, d'approfondir, de prendre le temps, de lever toutes les objections habituelles, d'essayer de euh, travailler ces sujets en profondeur. Voilà. Donc euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à te tourner cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, je les lis tous et j'y réponds quand ça m'est possible. Et je te dis à très bientôt. Salut